Salut les gens! On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 18, toujours. Donc euh, voilà, la reprise de Hunter, comme vous avez pu le voir euh, à l'écran. Euh, la suite du FIFA 17. Donc euh, là, j'espère que ça sera amélioré. Et je vais regarder ça avec vous. Je découvre ça en même temps que vous. Donc euh, voilà, nous allons kiffer ensemble. Du fin steak au calme. Le daron.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 I've been having some very interesting chinwags with reps from some of Europe's top clubs. Le Bayern de le PG PSG, Oh, and I just got off the beau. blow with a gent representing Wait for It, none other than Los Blancos. Shut up. We are Madrid. We are Madrid. The very same. Seems like you made quite the impression in the US of A. Well, it's early days, but I'd like to talk about getting you on board before the transfer window shuts. This is as big as it gets, Alex. Biggest stars. Bigger bigger games, games, bigger contracts. Like you know these were my childhood idols growing up. Roberto Carlos, Zidane, come on. Looks nailed from what the agent was telling me. It's an honor, sure. By you're only 18, Alex. Il est un peu... Mais en fait, c'est Mbappé, mais en Inter en fait. À 18 ans, tu le Real Madrid, le PSG, le voilà, il t'appelle. On le petit Mbappé, là, il est dans le jeu. Il est dans le game, mais... non, non C'est vrai. Look what happened today. Oi. Do not think like that. You are same. not Harold. Look, I know it's a lot to take in. But we've got to move faster, otherwise they might consider moving elsewhere. Well, if it's got Michael's approval and it's what you really want, then... What does your heart tell you? It's been my dream since I was a child, Mom. Comment peux-je dire non? Par contre, c'est pas les graphismes de GTA, je vous dis direct. <rire> ah ouais! C'est bien d'avoir fait un, un de jeu comme ça sur un jeu de foot déjà, Alors oui. Tu, tu crées, tu, tu, c'est vraiment ta vie, c'est ta décision, c'est ta façon de penser, ta façon de parler devant les médias. Tu choisis un peu tout, donc c'est vraiment sympa. Donc voilà, nous voici dans les vestiaires de Chelsea, les gars. trust C'est que j'ai fini à chelsea avec lui, je pense. Je sais plus. Sur 17. À 18 ans, t'as Chelsea, vais euh, pas pleurer pour toi. Laisse Moi, je contrôle... Moi, oh, je contrôle le Ok, deuxième du championnat vie. On va pas aller. Ce regard... Regarde motivé, regard de guerrier. Tu es, pour, tu es là pour la victoire, bébé. Allez, ça part. Tout par-de-là, tout par-de-là. T'as pas le temps. C'est une chance de winning back, lad. C'est Still My Club. C'est seulement parce qu'ils ne veulent pas te voir, lad. Elle est content que j'ai répondu seul. Mon pote, je suis pas le Real ou le PSG. Oublie-moi. Je te le dis sincèrement, oublie-moi. Impressionner le boss. Ok, huit et demi, prendre l'avantage. Ok, faire un ok. Ouais mais moi je suis pas là pour blague. Un plus, je me fais huer. Ah bah, ben, on joue contre United. Allez, les gars, je dis 18 piges. Je peux te dire que je vais t'envoyer une mine. On fait une passe. Je suis sûr, il va exprès que le game soit dur pour que je puisse marquer. Mais non, t'as vu, je te l'avais dit. Putain, FIFA c'est moi qui l'ai fait. Non, ah ouais d'accord. Euh ok, J ça par contre ça a changé. Normalement ça va sur le joueur. Et là il est parti. Moi pas complet mon frère 62ème faut que je me concentre sur mon joueur en plus c'est tant mieux Allez gamin allez gamin tu peux tu peux Oh penalty. Je tire avec mon joueur Direct. C'est maintenant ou jamais C'est maintenant ou jamais Celle-ci Et maintenant ou jamais Est-ce que tu m'as bien entendu Bébé Allez Arrête ton déconnerie Comment je m'appelle déjà Conteur, mon dieu. Je suis pas le tien, mon pote. Tu... Je l'ai Allez devant la caméra mon pote. C'est qui le papa C'est moi, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Hein Eh hein hein ouais mon gars. Il était là Vas-y, c'est bon, on a. T'as vu marquer un péneau ma gueule no, Là mon pote, on perd 3. No, il veut qu'on gagne. No, no, no. Ils sont malades ou quoi J'ai un de j'ai pas en fait le score je suis genre on perdait un 0 normal tu vois on a déjà pris trois dans le pif peut-être un quatrième on sort pas ça c'est juste un geste technique mais vraiment tu fais quoi Oh non! Je suis dégoûté. J'avais inventé tout le terrain. T'as l'impression qu'il donne des défis limites, c'est pas impossible, mais c'est chaud. Tout ça pour pas que tu y arrives. Fumé. Allez, merde, je l'appelle. Cette 6 c'est pas bon, mon pote. Pas bon pour ta... la suite de ta carrière, ça. Et t'inquiète. Oh non, je me suis trompé de touche. Je crois que le gardiens est monté dessus. Du coup, je l'ai centré. Mais non, Aziz, mais non. Pas possible, ça. Hummm... Une à contre. Que Avec quelle heure je tire dehors comme ça Bon hein oh, t'as... Tu dois même pas que je chaisis si tu joues comme ça. C'est trop but Elle va me contenter une passe. Elle va passer un certain. Putain je suis en tête Ouais t'as l'origine, il me fait une passe de juif. Mais non, de la perdre, merde, là, je vais de la, la conserver, là-bas. T'as 18 ans, ça écoute toujours pas, Tiens, T'es jeu vieux fou. Oh Est-ce que j'ai envoyé, là <rire> D'accord, ok. Et non. Boum. Direct. On ah, là, 88 mon pote. Vas-y, mais offensif, hein, euh... coach. On va devant, on devant. ce que là, frère, ça puche. Il est beau. Il faut y aller là. Faut aller de l'avant non putain con. mais d'où je, je, je peux tirer là je peux tirer j'avais pas changé de joueur let's go let's go let's go Non, non, non, non, non, non. Elle ça, là. Ah ça On a perdu les gars, putain. 3-2. Ah, j'ai mis mon but, quand même. mais putain, j'ai pas. Je pas, j'ai déconné quoi. Remporter une marche sur tes bouts, toi. On va recommencer <rire> Suivant, allez, vas, -y vas -y là. Putain. Il a rien Et parlé, le C'est fini. de There he is, Michael Taylor, super agent. Je l'avais dit qu'il allait venir chez moi. You got now. Que se passe-t-il? Come on, move it! C'est un film, le truc. We've been had. The agent, the one I've been dealing with, he's a complete fraud. Move it! Wait. You saying that Real never wanted me? Guy was one of those parasite middlemen, complete oh, chancers. No. You know the kind that manufactures deals between players and clubs? No, Real didn't know anything about it. Michael! Come on! <laughs> Do you want to tell me where we're going now? I'm trying to save your career. Stylé, Destia. Ok, c'est fait... fini. Ah, c'est propre. Prop, prop, prop. Et ben, on continuera ça dans le game entier, okay, du coup. Sur le jeu complet. Bon ben les gens, sur ce je vous laisser, ce sera la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, et que vous allez aussi prendre Fifa 18 d'ailleurs, à l'occasion. Et bien je vous dis à très bientôt, donc si vous avez kiffé la vidéo, laissez un petit pouce bleu en bas de cette vidéo, ça me fera extrêmement plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait, enclochez la petite cloche là, et je vous dis à très bientôt les. Allez les gars, ciao ciao